Je, je fais euh, je fais du tapage de ben, au début je faisais du tapage de pied mais j'appelais pas ça de la, de la, de la perythmie c'est que pour moi je pensais que tout le monde faisait ça après ça euh, plus plus, plus j'ai avancé avec les années je me suis rendu compte que c'est certaines personnes qui faisaient ça et puis vu que j'ai tourné beaucoup sur l'international à un moment donné j'ai remarqué que c'était une particularité de notre culture c'est là que j'ai commencé à trouver ça bizarre que que ça s'appelait du tapage de pied, du cognage de pied, du frappage de pied, des cogneux de pied, des frappeux de pied, du tapio, du pas d'accord, de la gigue assise, euh, euh, de la claquette. Mais moi, je voulais, euh, je voulais vraiment un mot qui, qui, qui, soit, qui soit un jour dans le dictionnaire, qui, euh, qui définisse... Qui a une signification, qu'il y ait un mot pour cette particularité euh, culturelle-là. Comme, comme euh, je mentionne souvent, tu sais, un dictionnaire, c'est précis, Tu vas à lettre M, on t'explique c'est quoi de la merde. Mais ben moi, je comprenais pas que ça, cette tradition-là, qu'il y, qu y ait pas une définition dans le dictionnaire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai employé le terme "podo rythmique C'est pas, c'est pas de la gigue, c'est pas du flamenco, c'est pas de la claquette. Qui sont des danses rythmiques. C'est pas meilleur que ça, mais c'est pas de la danse et de la percussion. À un moment donné, le drum, c'était un instrument de départ dans l'apprentissage de la musique. La podorythmie, c'est comme le seul lien que j'ai gardé avec, euh, avec mon enfance, d'avoir envie de taper partout et de garder ce lien-là avec une, une façon de faire du rythme. C'est les pieds qui ont pris le relais. À un moment donné, quand la musique traditionnelle est comme arrivée un peu plus dans ma vie, ben, j'ai tout de suite eu le désir de taper du pied. Puis J'attendais juste qu'André Marchand prenne sa retraite. <rire> Tu remarques, là, tout être humain là, va au moins battre d'un pied. Ce que je ne saisis pas, c'est qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il s'est établi un rythme comme ça. D'après moi, c'est parce que les gens ont joué à si longtemps. Le rythme en soi, c'est au-delà de la culture québécoise. Oui. Mais de décider de le faire avec les pieds, c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose de particulier. Mais des anciens Irlandais, y a, ça, ça aurait l'air que ça tapait du pied. Euh, C'est sûr qu'en euh, en, en Irlande, il y, y en a qui. Euh, mais euh, dans, les, dans les vieux ban irlandais, il n'y en a pas qui tapent du pied. Non. Euh, en Écosse, tout ça. Maintenant, ceux qui tapent du pied, maintenant, à, en dehors là, du, du Québec, là, ils l'ont appris soit par les Acadiens soit par les Québécois. Oui, effectivement. Dans le fond, tout notre héritage elle vient de, de, de, de, notre, de notre ensemble culturel. Les Français, eux autres, ils battent à mesure avec le pied droit. Les Anglais, ils battent à mesure, eux autres, avec le pied gauche. Et les Amérindiens, ils ont ramassé tout ça. Fait que c'est un peu tout ce mélange-là qui, qui, qui a fait apparaître la podorythmie, en, en quelque part. Le, notre mélange culturel qui fait qu'on est un peu bâtard. les Anglais tapent du pied gauche, les Français tapent du pied as gauche. J'ai jamais remarqué ça. Non, ça de ça. De... Il se chauffe à gauche, nous, ton chauffeur. <rire> c'est la même <rire> affaire. Ils sont tout le temps en l'envers. Les Anglais sont tout le temps à l'envers, disons. <rire> euh, le gars, là, à un moment donné, c'est à la table là, pour, pour faire danser les gens et tout ça. Il a, dû, euh, il, a, il, a, il a dû commencer à faire ça. Dans avez... un party, le violon disparaissait un peu et la seule façon pour les danseurs d'être capable de suivre c'était ce qu'ils entendaient par les pieds, fait que les pieds devenaient un donné, plus important qu'un instrument. Que je pense au fur et à mesure que la veillée se passait. Les Anglais avec les Acadiens, empêchaient de, qui, ont, euh, qui sont débarrassés des instruments Puis de, les curés empêchaient de empêchaient des gens de danser, fait que ça en faisait plus d'assis. C'est peut-être aussi d'anciens gigueux qui sont, sont assis qui ont développé. Le... Possible, possible. Le possible, mais c'est vrai qu'il y a pas. Euh... C'est que des oui c'est que des histoires par rapport à la J'ai toujours aimé ce son -là. Le fait que tu as ton plancher, c'est comme d'avoir ta propre batterie. T t t ton, ton son, tu peux mmh. contrôler ton son. Une constance. T'as une constance dans ton son, tu sais, tu sais ce qui va se passer. D'un tapis de pied, plus vieux. Tu sais, les gars, ça traînait le oui, plancher. Oui, oui. Ça traînait le plancher avec la vision de, du plancher de cuisine de la vieille maison. Puis nous autres, avec les voyages, j'avais pas le choix, mais il faut, faut que je me trouve de quoi. J'ai comme conçu ce modèle-là, ça a toujours été mon modèle depuis le début. Ben, est... Mais il a fait l'école, monsieur. Puis je regarde les générations plus jeunes que moi. Ça, tout... <rire> ça s'en vient... vient de plus en plus petit. Ben, il tape sur des tablettes, tout Ah non, j'en connais qui <rire> roulent <rire> sur. Il y en a qui, qui tapent sur des prélats. <rire> il traîne juste le prélat. Il n'y a pas vraiment de façon proprement dite, de taper du pied. Ce que je trouve intéressant mon arrière d'un joueur de violon ou d'un tapis de pied quoi, c'est de, de l'entendre, juste de l'entendre. Toute la personnalité du joueur sort. Hier Alain, je t'entendais taper du pied tantôt, là. Je pourrais dire que c'est toi qui tape du pied. Figurez, pendant que vous êtes en train de faire 1-2, là. Le 1-2 à l'avant, c'est ça. 1-2. Figurez le « et » qui s'en vient, ça fait. 1-2-et. C'est la jambe gauche qui va faire le E. 1, 2, E, le E, C'est du 2-4, du 4-4. C'est ça, ce rythme-là, tu peux taper du pied sur. Euh, pis surtout. 80% du répertoire, autant euh, pop, rock. Euh, ouais. euh, tu sais, C'est très, très. Mais c'était ça, ça... que ça qui se faisait dans la musique traditionnelle à l'époque. Wow. Puis après. Après ça dans le double. Ah oui. On est dans, dans le 5. Exactement. Il y a différentes sortes de doubles. Différentes sortes de doubles. Ce que j'appelle le squash de pied. Oui, ça, tu passes puis tout. <rire> et tout. Puis après, l'autre rythme, qui était, lui, était, je le trouve un petit peu plus compliqué, c'est le suite là, le talon-point, plein pied, plein pied. Moi, je si je l'explique. L'autre rythme le, important, c'est le 3-4. Il, euh, en gros, la polyrythmie pour moi, c'est ça. Ça, ça. Après, après ça, ça, il y a des de multiples nuances Exactement. Exactement. Euh, de, de douceur ou de d'attaque. Euh... Toute la création est là. Après ça, a... tout ça, tous ces sons-là, c'est des notes de musique. C'est de la musique. C'est de faire sortir la musicalité en arrière d'un rythme, en arrière de, de... D'une planche puis d'une semelle, tu sais. Moi, je dis, je fais du 6-8 frotté. Tu une espèce de pas, Puis c'est vraiment, il y a une toune. Tu es là, tu es tu s'enfuis dans la ville de Poitiers, il doit être au moulin pour y prendre le menu. Une toune qu'on avait faite avec la Botienne à l'époque. De faire juste le 6-8, c'est correct, mais de le frotter. Moi, je me suis mis à faire. Tu sais, ça fait que là. fait que tu as un 6-8, puis ça frotte. Puis c'est sûr qu'à l'enregistrement, tu peux amplifier ça. C'est un toune, je trouve que ça l'emmenait le mystère. Puis là, on dirait que ça m'a fait comprendre comment on peut essayer le plus possible de créer quelque chose avec les pieds qui va être en accord avec, le, avec ce que tu chantes et de profiter de ce que la mélodie te propose pour intervenir avec tes pieds là-dedans. Un roulement, on est comme un drum on peut faire en deux, deux, deux refrains, euh, faire la même affaire pour retomber quand la tourne repart, faire un accent, de vraiment que tes pieds deviennent vraiment un instrument qui, qui sert la mélodie et qui est là et que tu peux nuancer, tu peux jouer en, en force de frappe, en, en douceur, en, en texture, parce que tu vois aujourd'hui avec les charbonniers, moi j'utilise beaucoup plus des souliers de même, okay. qui vont chercher complètement une douceur et un, une basse, la basse. De toute façon, ça devrait être utilisé comme une couleur, beaucoup plus comme une affaire qui est là mur à mur, une tapisserie qui est là de A à Z non-stop. Je pense que. que tu sais, moi, j'ai l'impression que l'avenir de la podorythmie, ça va devenir de. Coup, ça va gagner en subtilité. Moi, en tout cas, j'aimerais que ce soit ça, que la podorythmie gagne en subtilité, gagne en, en finesse.